Bonjour à tous, nous allons donc entamer ce, ce webinar et puis on aura sans doute d'autres participants qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Euh, si vous êtes déjà là, n'hésitez pas à utiliser les, le chat et les différents outils d'interaction qui vous permettent de, de poser des questions. L'objectif est donc d'avoir une petite présentation sur les nouveaux enjeux du financement des, des startups et l'impact qu'a la tech sur ce, sur ce financement. Donc tu, on a un public qui est très varié aujourd'hui, on a autant des néophytes que des, que des experts du sujet. Euh, et donc il s'agit d'une introduction, une présentation que j'avais euh, faite lors du, du Web Today à Nantes, euh, qui sera suivie d'un temps d'échange pour creuser un petit peu plus les aspects qui vous intéresseront. Euh, donc vous pourrez à tout moment euh, poser vos questions soit sur le chat, soit demander à intervenir si vous souhaitez euh, participer. Et euh, donc après ma petite introduction sur le sujet, je laisserai aussi la parole à Nima Karimi de Silver, pour commencer justement ce temps d'échange et commencer à creuser le sujet, à avoir d'autres perspectives sur, sur ces enjeux. Alors, qui suis-je Je suis donc pour ma part Jean-David donc je suis l'un des cofondateurs de, de WeDoGood, et depuis quelques temps, donc 2013 déjà, je parle de financement de projets d'entreprise d'entreprises à impact, et plus spécifiquement, de systèmes un peu qui sortent de, de l'ordinaire, de systèmes d'avance sur chiffre d'affaires, de royalties, et maintenant, avec le terme qui prend de l'ampleur, de RBF pour Revenue Based Finance. On y reviendra justement. Nous parlons aujourd'hui de l'impact de la tech sur la finance. Je l'ai défini dans cette petite présentation, cette petite introduction, comme le fait que la captation et le traitement automatisé des données, enfin, données, de data, permettent d'accélérer les processus traditionnels et ainsi de fluidifier l'économie. Alors ça, c'est très sympa comme phrase, mais une fois qu'on a dit ça, finalement, on peut considérer qu'on parle simplement de l'impact de la tech en général. On prend des données, on les met dans des algorithmes, on automatise des, des sujets et ça permet d'aller plus vite, d'être plus efficace, de gagner du temps, d'économiser des ressources euh, sur tout un tas de secteurs économiques et autres. Donc, quand on a dit ça, on a tout dit. Qu'est-ce que ça veut dire sur la finance exactement et bien, quand on parle de captation et de traitement automatisé des données, on va notamment parler euh, de connexion, d'interconnexion. On va aller chercher des données à droite à gauche sur une entreprise, donc avec les systèmes d'API, bien sûr, qui viennent se connecter à différentes, euh, différentes interfaces, différents programmes, et la notion d'open banking, qui est aujourd'hui en plus facilitée par la Commission européenne pour euh, permettre l'accès aux données bancaires. Et donc, maintenant, en termes de finances, on va pouvoir aller chercher euh, pour une entreprise donnée, de manière automatisée, eh bien, ces données bancaires, ces données de e-commerce, euh, euh, toutes ces données de communication, de performance euh, en termes de visibilité, par exemple, sur les réseaux sociaux euh, ou sur les, de référencement sur les moteurs de recherche. Et tout ça, on va pouvoir les rentrer dans une moulinette pour accélérer des processus traditionnels qui sont, quand on parle de finance, bien sûr, les financements traditionnels, ce sont les prêts bancaires et les VC, donc les fonds d'investissement. L'investissement en capital, le prêt bancaire. Bon, je schématise bien sûr, il y a tout un tas d'autres financements intermédiaires, des avances, des prêts d'honneur, etc. Mais globalement, on a quand même des systèmes qui sont le prêt et l'investissement en capital. Et donc, on va venir accélérer grâce aux données qu'on a des processus de décision pour l'octroi de financement, notamment bancaire et d'investissement en capital. Et fluidifier l'économie, euh, donc euh, fluidifier l'économie en termes de finances, ça veut dire quoi aujourd'hui Ça veut dire qu'on va pouvoir aller quasiment à des financements instantanés. Vos données sont captées, vous pourrez avoir une décision quasiment instantanée d'accord ou de refus sur votre financement pour un prêt, euh, pour du capital. Alors, pour le capital, ce n'est pas encore le cas pour l'instant parce que c'est beaucoup plus complexe, ou pour d'autres nouveaux modèles de financement sur lesquels on va revenir juste juste après. Évidemment, quand on parle de tout fluidifier par les algorithmes, ce n'est pas forcément toujours un bon calcul parce qu'on confie toute une tâche qui nécessitait une réflexion humaine à des algorithmes qui vont prendre les décisions à notre place. Alors, est-ce que c'est toujours une bonne chose Ça peut aider, ça peut être aussi un beau sujet de débat, ça peut aussi être un problème, euh, notamment en venant euh, sur la question du financement plus spécifiquement, bah, augmenter des biais, si les biais qu'on... S'il y a des biens dans les processus de décision qui sont reportés dans les algorithmes, en fait, on va simplement les massifier et les rendre encore plus importants. Pour donner quelques exemples, aujourd'hui, avoir un financement aux États-Unis ou au Royaume-Uni, par exemple, quand on a un particulier, il faut avoir un bon score de crédit. Pas de score de crédit, pas de, pas de prêt. C'est dommage, il fallait emprunter pour pouvoir emprunter. Il faut avoir un bon comportement en Chine. Et ça, c'est pas seulement pour le crédit, ça peut être même pour des achats de la vie de tous les jours ou des voyages. Voilà, j'ai transgresser une règle, je n'ai pas porté mon masque à tel endroit ou traversé au feu rouge, eh bien, mon score se dégrade, je n'aurai pas de financement pour ma maison, je ne pourrai pas voyager à l'autre bout du pays ou dans un autre pays. Ou bien, euh, si on revient plutôt euh, en France, quand on est un homme plutôt blanc, euh, alors je, je, en France ou, ou spécifiquement aussi dans, en tout cas en Occident, euh, on a effectivement plus de, plus, de, plus de facilité à obtenir ce financement euh, par exemple, en, en 2021, on avait 88% des financements en France qui étaient fléchés vers des, euh, vers des projets qui étaient uniquement euh, portés par des hommes, pas de femmes dans les, dans les équipes qui portaient les, ces projets-là. Donc, il y a des biais qui sont liés à, à d'autres problématiques, mais si on vient en plus euh, mettre des indicateurs qui sont liés à ces choses-là, on pourrait les amplifier. Donc, simplement un petit point de vigilance sur ça. L'automatisation, c'est bien, mais il faut y faire attention. Quelques noms. Quelques noms qui n'ont pas grand-chose à voir a priori avec la finance. Amazon, Alibaba, Shopify, on est dans l'e-commerce. e -commerce. Stripe, PayPal, nous sommes plutôt dans les plateformes de services de paiement. Donc, on est aussi dans, essentiellement dans l'e-commerce puisqu'elles vont opérer justement ces plateformes-là, euh, les paiements sur, sur des plateformes comme Shopify, Amazon ou Ou bien sûr, bien d'autres. Pourquoi ces noms-là Parce que ces acteurs-là sont aujourd'hui des acteurs majeurs du financement des entreprises et du financement des startups et du e-commerce en particulier. Ce sont des financements qui représentent des milliards de dollars déjà aux états unis euh, Et il y a à peine quelques semaines, bon, mois maintenant, mais Paypal vient danser en France son offre de financement. Stripe, ce n'est pas encore le cas. Euh, et donc, on voit, on voit arriver, en l'occurrence, il n'y a que euh, Amazon dans cette liste, mais on voit arriver les GAFAM ou les grands acteurs de la tech qui viennent proposer, qui viennent s'approprier en fait le sujet du financement. Et ils le font d'une manière un peu particulière. Ils le font avec du revenue-based financing, donc ce qu'on appelle le RBF pour abréger, c'est le terme que j'utiliserai pour la suite. Qu'est-ce que c'est que le RBF et Pourquoi ces acteurs vont là-dessus Eh bien, c'est un financement contre un pourcentage du chiffre d'affaires. Ces entreprises-là, il y a des fonds, ils créent leurs propres fonds, vont investir de l'argent sur des entreprises, vont les financer contre un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, en échange l'entreprise va s'engager à verser régulièrement des royalties, des royalties ce qu'on appelle des royalties, donc une part de son revenu, qui vont être limitées dans le temps et en montant. Donc, on est bien sur un financement qui n'est pas un prêt, on n'est pas avec un prêt avec des échéances fixes et un taux d'intérêt, on n'est pas sur une prise de capital, les dirigeants restent aux manettes de l'entreprise, l'actionnariat n'est pas modifié, mais bien sur un partage des revenus qui sont générés par l'entreprise et qui sont générés normalement, notamment grâce au financement obtenu c'est bien l'entreprise qui cède un pourcentage de son chiffre d'affaires. Quelques petits exemples. Ça, c'est l'offre de Stripe. C'est l'offre que présente Stripe sur son site. Il vous dit, nous, quand on vous finance, on vous prend tel pourcentage de vos ventes. Alors, en général, ils sont sur, euh, sur des offres qui sont de quelques mois à un an. Quelque, un pourcentage de vos ventes que vous allez payer tous les jours, voire à la transaction. Donc, en fait, vous acceptez de payer au fur et à mesure de... de de, de ce que vous rentrez comme vente sur votre, sur votre site. Donc ça, c'est un exemple, on est dans le quasi instantané comme remboursement de, de financement. Donc, on parlait de financement instantané, on peut aussi parler de remboursement instantané. Et ça, c'est un autre exemple, c'est Menvest. Donc c'est une plateforme américaine qui est plutôt spécialisée sur les commerces de proximité, euh, une plateforme de financement participatif où tout le monde peut venir investir sur des commerces de proximité. Et là, on voit qu'on est sur des durées qui sont beaucoup plus longues. On n'est pas sur quelques semaines, quelques mois, euh, voire un an. On est vraiment sur des, directement, on part sur des contrats qui sont plutôt à cinq ans avec une logique de multiple euh, qui va être payée au fur et à mesure donc, de la croissance du chiffre d'affaires euh, sur 5 ans. Donc, on vise 5 ans et on essaye de rembourser donc, le montant investi et d'atteindre un multiple, en l'occurrence, de 1,5 fois le montant investi pour les investisseurs. Donc, ce sont des modèles qui sont très différents. D'un côté, on a des acteurs, un acteur qui vient vous financer et vous prend tous les jours. De l'autre côté, on a une logique plutôt participative avec euh, un pourcentage du chiffre d'affaires qui est pris sur une durée plus longue. Alors, pourquoi est-ce que ce mode de financement se développe particulièrement quand on parle d'impact de la tech euh, Et qu'est-ce qu'il qu apporte, en fait euh, Pour les entrepreneurs, évidemment, ce que ça apporte en premier lieu, c'est de la sérénité. En tout cas, de manière globale, c'est de la sérénité. On a un engagement qui est conditionnel. On ne va payer que si on fait du chiffre d'affaires. On a une petite baisse pendant un mois, un trimestre, un an. Eh bien, c'est prévu directement au contrat pour, pour n'avoir à payer qu'en fonction du chiffre d'affaires, effectivement, en générique et puis on va payer plus quand, les, quand les, le chiffre d'affaires va, va remonter. Et côté investisseur, évidemment, ça leur apporte de la liquidité euh, avec un retour progressif jusqu'à avoir un multiple qui est connu euh, ou espéré, sans risque de blocage, on n'est pas comme au capital potentiellement bloqué, l'investisseur, il va récupérer progressivement sa mise. Alors là où l'investisseur, ça va être intéressant pour lui, c'est que euh, forcément, s'il investit sur les bonnes entreprises, elles vont générer du chiffre d'affaires plus vite euh, que ce qui était prévu initialement, en tout cas, bon, on va essayer d'optimiser vraiment le, le, le développement, la croissance du chiffre d'affaires, ce qui va permettre d'augmenter le rendement. Pour et donc ça, c'est un marché qui existe déjà depuis plusieurs années, notamment sur les startups aux États-Unis, avec des modèles qui sont très différents. On a déjà des fonds d'investissement qui, qui opèrent sur ce modèle aux États-Unis depuis, euh, depuis assez longtemps, notamment par exemple Lighter Capital, qui est un acteur historique du sujet. Mais ça explose partout pour le e-commerce et les SaaS depuis quelques années, notamment depuis 2020, où on voit vraiment le terme émerger partout. Euh, partout dans le monde euh, <rire> partout dans le monde oui <rire> euh, quasiment, quasiment euh, pour, le, pour les startups euh, et le e-commerce e en France, quelques noms euh, Silver, donc on a Nima avec nous aujourd'hui, vous avez aussi Carmen Unlimited euh, ou We Do Good que je, que je représente aujourd'hui donc on est sur des modèles qui sont là aussi très différents Silver, on va plutôt être sur le financement du e-commerce Carmen Unlimited euh, on va être sur du financement plutôt SaaS, euh, même si évidemment, hein, ça se croise, hein, et oui, on va être sur la, ma la manière de faire plutôt participative. On va aussi faire des entreprises qui font du SaaS et du e-commerce, mais pas que. Donc, on retrouve plusieurs modèles aussi parmi les acteurs du revenue-based financing que je, voudrais, que je vous inviterai à explorer et puis dont on pourra parler dans les échanges, si vous le souhaitez. Le, RB, le RBF, dans ces dans ce, ce changements sur le financement des, des startups, c'est euh, une opportunité. Euh, pourquoi Parce que ça permet de sortir du schéma classique ou du choix imposé entre le prêt, qui va générer de la dette fixe et il va falloir euh, absolument répondre à, à ces échéances-là, et le capital qui va nous donner à la fois un peu plus de liberté, en tout cas un peu plus de temps euh, pour développer son entreprise, mais qui va contraindre forcément le management. Donc on est sur une voie intermédiaire qui va être intéressant d'explorer, qui va faire croître moins vite que du capital, mais qui permet de garder la main, qui va permettre d'aligner les intérêts de tous les acteurs ceux qui financent, comme ceux qui sont financés sur une seule chose, on veut faire croître le chiffre d'affaires. On n'est pas sur augmenter la valorisation de l'entreprise, on n'est pas sur être au minima sur, la, sur, la, sur un niveau de, de revenus et de charges suffisants qui permettent d'assurer les échéances de crédit. On est vraiment sur la croissance de l'activité. Tout le monde cherche ça. Et puis, on va aussi améliorer la résilience des entreprises. Un petit exemple, en 2020, la Fédération bancaire française s'est mise d'accord en urgence pour geler les échéances de crédit des entreprises. Sur six mois pour celles qui le, qui le souhaitaient. Euh, il a fallu donc mettre en place tout un tas de dispositifs et je, je n'imagine pas le travail qu'il y a eu à avoir dans les banques pour modifier tous les contrats de prêt à ce moment-là. Enfin pas tous mais en tout cas tous ceux pour lesquels il y a eu besoin de modification. Avec l'URBF, on avait déjà pas mal d'entreprises sur We Do Good. et eh bien on a, ça a été automatique. Les échéances ont baissé avec la baisse du chiffre d'affaires, donc se fermée, pas de chiffre d'affaires, zéro à payer en royalties et puis c'est reparti dès que les trimestres sont partis. Donc, ça a simplifié, ça a fait gagner du temps, et ça, c'est important aussi quand on est entrepreneur, gagner du temps à tout le monde. Et puis, ça a permis de lisser les échéances pour se donner à tous de quoi souffler. Un dernier mot sur, sur, sur ce modèle de financement et sur la vision en particulier de We Do Good, juste avant de laisser la parole à Nima qui pourra compléter et puis lancer aussi les échanges avec vous. Euh, nous considérons que le revenue-based financing pour l'entreprise est un outil qui est accessible. Il est, simple, il est simple à appréhender. On partage vraiment les revenus. Euh, il est équitable parce que euh, tout le monde euh, va être euh, intéressé à la même chose. L'entreprise fonctionne et développe son activité. Tout le monde y gagne. Elle ne fonctionne pas. Bah, tout, le monde, tout le monde y perd. On a vraiment un, cet alignement d'intérêt. Et puis, il est transparent euh, puisque euh, la donnée clé, euh, c'est euh, le chiffre d'affaires. On est vraiment tous alignés là-dessus. L'investisseur, lui, ça suit le chiffre d'affaires. L'entrepreneur, il va suivre de toute façon son chiffre d'affaires en plus d'autres données. Mais au moins, c'est transparent, c'est simple. Il n'y a pas de manipulation possible, en tout cas à la marge. Dans, dans la gestion de la relation entre investisseurs et financiers. Et du coup, du côté de We Do Good, nous l'avons construit, euh, nous avons fait le choix de, de travailler plutôt sur un modèle collaboratif, donc nous sommes une plateforme de financement participatif, et l'idée c'est de permettre au maximum de personnes d'avoir accès aussi à euh, ce type d'investissement en l'occurrence, d'investir sur des projets. Alors il y a beaucoup de projets qui sont en amorçage, donc avec un niveau de risque qui est, qui est assez important, euh, et notamment sur des projets de transition euh, qui vont aussi permettre de favoriser euh, la diversité avec euh, une assez forte proportion de, de projets, notamment portés par les femmes. Je donnais l'exemple euh, tout à l'heure, euh, on est sur des, sur des chiffres qui sont plutôt autour de 30-40% sur le Donc ça permet, euh, on, on est content en tout cas d'arriver à ce type de, de résultat avec un modèle de financement qui est plus ouvert et plus simple à appréhender pour tout le monde. Voilà. Merci pour votre écoute sur cette petite présentation et je donne la parole à Nima pour compléter et lancer euh, les échanges. Déjà, bonjour à tous et, et merci Jean-David pour, pour cette présentation. Euh, alors, est-ce est que la tech est en train de, de changer le financement des, des entreprises, des startups plus, plus particulièrement la, la, la réponse, c'est évidemment oui. Euh, nous, chez Silver, on est, on est persuadés qu'on est au début d'une troisième ère dans le financement B2B. Euh, historiquement, les entreprises se financent sur leur bilan. Euh, donc, un, un banquier, généralement, va demander plusieurs de la fiscale etc., pour, euh, Évaluer la performance d'une entreprise et savoir si elle peut la financer ou pas avec des prêts qui ont une maturité moyenne de 4-5 ans. Euh, on a vu apparaître euh, au début des années 80 tous les financements euh, qu'on appelle « asset-based », donc les financements qui sont basés sur des actifs, que ce soit euh, basés sur des factures, ce qu'on appelle la facturage, ou des financements qui sont euh, euh, basés sur des garanties qui sont prises sur des matériels euh, typiquement dans du, dans du leasing. Euh, donc ça, c'est des modèles de financement qui sont apparus dans les années 80 et qui, euh, qui fonctionnent évidemment très très bien aujourd'hui. Et là, nous, on est persuadés qu'on est au début d'une troisième ère dans le financement euh, B2B qui est, euh, est l'ère de la tech, qui est l'ère de la data, en fait, plus précisément. Et pourquoi En fait, la raison elle est très simple, c'est que euh, les entreprises se digitalisent de plus en plus. Donc, se digitaliser, c'est quoi C'est euh, faire son acquisition client en ligne, c'est euh, facturer en ligne, c'est euh, encaisser en ligne, c'est... Euh, euh, ses euh, ventes, ses produits et ses services en ligne, etc. Donc, euh, donc, en fait, les entreprises se digitalisent de plus en plus. Euh, ce faisant, elles vont utiliser des outils pour euh, mesurer leur trafic, pour vendre, pour encaisser, euh, pour faire de l'acquisition client, euh, etc. Et en fait, ces outils-là, aujourd'hui, euh, proposent des API euh, et donc, du coup, peuvent mettre les données transactionnelles à destination de tiers pour, euh, pour des usages divers et variés, et notamment pour servir la finance. Euh, alors, typiquement, les, les acteurs... De, euh, des acteurs du database financing, des acteurs du revenue-based financing, vont venir se connecter sur ces données transactionnelles. Donc, c'est les données euh, euh, d'encaissement, de paiement, euh, des données publicitaires, etc. Et des données bancaires. Tu l'avais cité tout à l'heure, Jean-David, euh, via l'open banking. Et ce sont ces données-là qui permettent aujourd'hui de complètement réinventer la manière dont on vient financer des entreprises euh, parce qu'on va être capable, euh, grâce à la techno, euh, d'automatiser le financement d'entreprise et, euh, et de rendre ce financement euh, on-demand, c'est-à-dire qu'on va pouvoir financer des entreprises en continu euh, au fur et à mesure de leur croissance. Et donc, c'est un, un complet changement de, de, de paradigme qu'on qu observe actuellement. Euh, donc, les, effectivement, les, les US ont un peu plus de maturité sur, sur ce domaine. Ces modèles-là existent depuis maintenant quelques années. Euh, et euh, et les modèles sont, ces modèles-là sont en train, euh, train d'émerger en, en Europe. Chez Silver, on a été euh, précurseur sur, euh, sur ce domaine. Euh, et, euh, et pour vous raconter en... En deux mots, ce qu'on fait aujourd'hui chez Silver, on, est, on vient de passer la barre des 100 collaborateurs. On a financé plusieurs centaines d'entreprises à date, alors aussi bien dans l'e-commerce que dans du SaaS, des applications mobiles, des acteurs qui vendent sur des marketplaces, pour des montants de financement qui vont de 10 000 euros à plusieurs millions d'euros et qu'on arrive à débloquer en 24 heures. Donc voilà pour dresser un panorama un peu, un peu général de, de, du sujet. Merci beaucoup euh, Nima, euh, tu restes avec nous de toute façon là, pour, pour, pour les échanges. Euh, j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit deux choses euh, que j'ai notées, c'est euh, on pourrait aussi parler effectivement de database financing, pas forcément de revenue based financing, mais de database financing, parce que euh, ça va évidemment au-delà, hein, c'est aussi valable pour le prêt, vous avez aujourd'hui des, des acteurs qui vous accordent des crédits des, des, qui ressemblent à des prêts bancaires assez classiques, hein, de manière quasi instantanée euh, sur l'analyse de vos données euh, accessible via, via API. Euh, et puis, la deuxième chose que j'ai notée, c'est euh, en continu. C'est un point qui est assez important aussi parce que euh, très souvent, euh, on parlait de, de financement traditionnel au départ. Il y avait aussi dans ces financements traditionnels l'idée qu'on finance à un moment donné le plan de développement et ensuite il faut revenir faire un nouveau tour de table, alors que ce soit avec ses banques ou avec des euh, investisseurs en capital. Revenir faire un nouveau tour de table, qu'on va renégocier sur des nouveaux plans, alors que là, on va pouvoir y aller beaucoup beaucoup plus vite. Peut-être que tu peux nous dire, d'ailleurs Nima, sur euh, sur, sur Silver, tous les, tous les combien est-ce que ça tourne à peu près euh, Là sur Voodoo, on a lancé ce type de fonctionnalité, en tout cas, qui permet de effectivement, collecter des investissements au fur et à mesure, de remettre à jour les données et les, et les contrats euh, par rapport à l'évolution réelle de, du chiffre d'affaires, donc avec une, une, une, un rythme qui est au maximum, au minimum pardon, trimestriel. Oui, c'est effectivement un, un, un point super important. Le parallèle que je fais souvent, c'est euh, le shift qu'il y a eu dans le domaine du logiciel. Euh, autrefois, on achetait un logiciel, on achetait une licence. One shot, le logiciel nous appartenait et, et, et au bout de 2, 3, 4 ans, ben on achetait un nouveau logiciel, etc. Euh, puis est apparu, est apparu le SaaS, donc aujourd'hui on vient consommer du logiciel euh, sous forme, sous forme d'usage et sous forme d'abonnement. On vient payer des abonnements pour pouvoir utiliser des services. C'est le même changement qu est en train d'opérer actuellement sur le financement quand tu compares d'un côté un prêt bancaire avec une maturité de 4-5 mois et, euh, et de l'autre côté euh, c'est justement ces nouveaux modèles de financement euh, qui permettent à des entreprises de pouvoir se financer euh, en continu euh, et nous typiquement chez Silver c'est tous les euh, 3-4 mois euh, que les entreprises de notre portefeuille viennent se refinancer donc on a, euh, à chaque fois qu'une qu entreprise peut démontrer qu'elle a, euh, qu a fait de la croissance par rapport à son dernier milestone bah, elle va pouvoir dégager une nouvelle ligne de financement, etc. Et, et les boîtes qui ont reçu le, le plus de financement chez nous, là, on regardait justement ce matin, c'est 7 financements, la boîte qui a eu le plus de financement actuellement, 7 financements en, en l'espace d'un an et demi. Et, et, voilà, et en moyenne, du coup, ça va être tous les, les 3-4 Oui, on va bientôt parler peut-être de financing as a service, les FAS peut-être, <rire> après tout un tas d'autres acronymes dans ce sens-là. Euh, je vais simplement redemander aussi, en tout cas vous, vous dire à, à tous les, les participants, donc vous êtes actuellement, actuellement 37, euh, de, euh, si vous avez des, des questions, un sujet que vous souhaitez approfondir ou si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à le demander sur le chat. Euh, L'idée c'est vraiment qu'on puisse échanger parce que je pense que euh, avec Nima nous serons capables de tenir une, une bonne conversation euh, tous les deux sans aucun problème <rire> pendant un petit moment. Euh, mais l'idéal ce serait qu'on puisse répondre aussi euh, euh, à vos euh, à vos questions, qu'elles soient d'ordre plus technique ou justement d'ordre plus général sur, sur le financement. Euh, et je vois effectivement une première, une première question. Donc, euh, à partir de quel niveau de chiffre d'affaires ces offres sont-elles accessibles Une question euh, d'Anne. Euh, eh bien, euh, sur WeDougood, on a, on a deux offres, donc... Euh, je parle pour moi parce que ça dépend en fait de chaque acteur, hein, évidemment. La première réponse, c'est ça, ça dépend. <rire> il faut regarder sur, sur chaque acteur comment il se positionne. Pour We Do Good, en tout cas, on commence, on a une offre qui est plus amorçage, qui va démarrer dès zéro euro de chiffre d'affaires. Donc là, on est sur des financements extrêmement risqués. On vient faire des financements d'appoint qui viennent euh, euh, un peu s'intercaler justement euh, en même temps que des prêts d'honneur et que du capital et que du, des prêts bancaires pour venir limiter le niveau de dette, limiter le niveau de dilution et arriver à équilibrer le plan de financement. Et puis, on a une autre offre qui commence à partir de 100 000 euros de, de chiffre d'affaires. Euh, pour notre part, sur le, le, le premier produit qu'on a mis sur le marché qui s'appelle Silver Capital, qui est ce produit de, de, de demand Financing, euh, l'éligibilité commence euh, à 100 000 euros euh, de chiffre d'affaires annuel minimum. Euh, les euh, sociétés de notre, de notre portefeuille qui font euh, le, le plus de chiffre d'affaires approchent euh, approche les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. on est... On, on peut adresser des, des, des boîtes qui ont des niveaux de chiffre d'affaires qui sont qui sont assez variés et, euh, et là on est typiquement en train de, de de travailler sur une nouvelle offre pour pouvoir adresser des sociétés euh, qui feraient moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. En attendant d'autres questions, euh, Nima, j'avais un sujet, je me pose des questions euh, en ce moment, euh, enfin je me pose des questions, <rire> je vois, en tout cas je regarde l'évolution du marché, et euh, quelque chose qui freinait un petit peu ce, le développement de ce mode de financement, c'était peut-être le coût du financement bancaire, jusqu'à présent on était sur des taux historiquement bas pendant des années et des années, ce qui fait que pour beaucoup d'entreprises, ce n'était pas spécialement intéressant, à moins qu'elles qu n'aient pas d'autres systèmes, euh, disponible pour se financer euh, avec ce type de, de solution qui va forcément euh, être un petit peu plus coûteuse hein, aujourd'hui que des, des taux à quelques à, à 1, 2, 3%. Euh, voilà. Comment est-ce que tu vois les choses sur l'évolution sur de, de ce mode de financement Moi, j'ai une vision, je pense que ça va devenir beaucoup, beaucoup plus compétitif. Qu'en qu penses-tu euh, Écoute, enfin... Pour en avoir fait l'expérience déjà depuis depuis une dizaine d'années, puisque enfin, Silver c'est ma, ma, quatrième, ma quatrième boîte, euh, donc ça fait une, une grosse dizaine d'années, si tu veux que je, je fais l'expérience de ces, ce que c'est que de financer des entreprises, euh, et notamment des entreprises dans le domaine du, du digital. Euh, généralement, les boîtes tech sont très très mal servies par les, par les solutions de financement actuelles, parce que d'un côté les banques euh, demandent des actifs, Enfin, des garanties sur des actifs que, que les startups n'ont pas. Euh, et de l'autre côté, le, les, les VC vont, vont financer euh, tout au plus quelques centaines d'entreprises par an. Euh, et donc, en fait, as, euh, en Europe, tu as des dizaines de milliers d'entreprises euh, qui sont à la tête de boîtes dans, dans l'e-commerce, dans du SaaS, dans du mobile, etc. qui ont un potentiel de croissance très fort, mais qui juste peuvent, ne peuvent pas le réaliser faute de financement disponible. Euh, une fois qu'on a dit ça, il euh, y a déjà un problème d'accessibilité euh, au, au financement bancaire. Mais euh, en, quand tu vas regarder aussi le, en, termes de, en termes de pricing, euh, si tu veux, pour moi, le, le financement bancaire, c'est euh, comme acheter une surcapacité euh, donc, que tu ne vas pas mettre en œuvre. Alors certes, à, à, sur un coût unitaire qui va être très faible, mais euh, euh, au, euh, acquérir un, un prêt bancaire avec une maturité moyenne qui va être de 4-5 ans, même si c'est sur un taux très faible, en fait, c'est n'est pas très euh, efficient comme modèle puisque... La, le, le cash que tu vas avoir à disposition, tu ne vas pas pouvoir le mettre en œuvre euh, tout de suite. C'est comme si tu achetais, euh, je ne sais pas moi, c'est comme si tu achetais euh, là demain euh, une tonne de pâte euh, à, à, un prix, à un prix très très faible parce que tu vas t'approvisionner chez un grossiste directement. Euh, donc effectivement, euh, au kilo, tu vas payer très peu cher, mais in fine, en fait, tu vas immobiliser euh, du, du cash et en tout cas, ça va venir impacter ton P&L euh, euh, sur, sur la partie de ton intérêt euh, avec une capacité que tu vas avoir... Euh, tu vas avoir près de toi, mais tu vas pas pouvoir déployer tout de suite. Euh, les modèles euh, on-demand vont te permettre d'acquérir de, de la ressource au fur et à mesure de tes besoins. Alors certes, c'est plus cher. C'est comme euh, le cloud, par exemple. Tu vois, dans l'IT, euh, acheter euh, de la ressource de calcul ou de la ressource de mémoire dans le cloud, bah, ça coûte plus cher que d'acheter des ordinateurs. Mais au moins, ça te permet d'acheter exactement ce dont tu as besoin euh, au moment où tu peux le déployer pour aller générer de la croissance et pour aller générer du chiffre d'affaires. Donc pour moi, ce n'est pas forcément la question de, euh, du taux d'intérêt en lui-même, mais c'est plus la, la, la question de euh, quelle est la bonne source de financement euh, pour euh, développer mon entreprise. Et nous, on ne dit pas que le revenu based financing va remplacer de la dette bancaire ou va remplacer de l'equity. Pour moi, toutes ces solutions-là, elles sont complémentaires. Euh, parmi euh, les boîtes de notre portefeuille, 30 d'entre elles euh, sont aussi baquées par des Vci. 80 d'entre elles ont aussi du financement bancaire. Et moi, je suis persuadé que, euh, un, déjà, un, un entrepreneur a tout, complètement intérêt à diversifier ses sources de financement. Et deux, ben, en fait, le, le, la meilleure manière de voir les choses, c'est de pouvoir matcher euh, une source de financement par rapport à un besoin précis et, euh, et, euh, et d'essayer d'être le, euh, euh, le plus efficient possible euh, sur ce sujet d'un point de vue euh, point de vue cash management et d'un point de vue pnl. Tout à fait, je rajouterais aussi le fait que, pour, ou plutôt je réinsisterai sur le fait que la valeur du mode de financement en tant que tel, donc on parle là de valeur, hein, la valeur d'avoir accès au financement euh, rapidement, il y a aussi la, la, la valeur qui est liée justement à la flexibilité, à la fluidité du mode de financement par rapport aux encaissements, aux ventes. Ça aussi, c'est quelque chose qui vaut quelque chose pour l'entreprise, c'est-à-dire que si ça a un coût qui est plus élevé, euh, en fait, elle paye aussi sa sérénité, qui est de se dire, bah, en fait, je si je paye cher, si ça me coûte cher, en fait, c'est que ça va super bien pour moi. <rire> si ça ne va pas bien pour moi, si, je, si, si, si ça va moins vite que prévu, eh bien, ça va aussi me coûter moins cher, puisque mes paiements vont s'étaler un, un peu plus dans le temps. Euh, alors pour revenir à des questions peut-être un peu plus pratiques, puisqu'on en a eu quelques-unes depuis, euh, depuis tout à l'heure. Alors, euh, une question de Dan qui est à partir de quel niveau de chiffre euh, Non, pardon, euh, je, -là on a déjà répondu. Une question d'Émilie, est-ce qu'il s'agit de chiffre d'affaires encaissé ou facturé, facturé pour en obtenir un prêt euh, alors pour, pour We Do Good, nous on va on va regarder on va regarder les deux en fait, hein. on va regarder les deux, mais les paiements vont se faire au fur et à mesure sur l'encaissé parce que c'est là qu'on va aller chercher les données. Il me semble que c'est à peu près la même chose pour pour pour Silver. On va regarder sur l'encaissé, sur les données en fait d'entrée, de, de, de flux qui passent pour venir pour venir payer. Nous, on va effectivement regarder les deux. Après, on n'a pas nettoyé les, les types d'offres de financement qu'on a, mais on a des financements alloués, des financements non alloués, et on a des modèles de remboursement différents. On a des modèles de remboursement revenue-based, comme tu les as évoqués tout à l'heure, et on a aussi d'autres modèles de remboursement avec des échéances fixes. Donc, bon, Pour répondre très, très rapidement à, à, à la question, on regarde évidemment les deux. Quel actif mettons en garantie Y a-t-il des garanties personnelles Alors là, je crois que n'y a aucun acteur, justement, spécifiquement sur les RBF, alors sur les prêts, c'est un petit peu différent, euh, mais sur, le, sur la partie RBF, aucun acteur, je crois, ne demande de garantie. On est vraiment sur l'analyse des, des, des chiffres et puis un engagement, de toute façon, à payer. Alors, c'est plus le rythme qui va, qui va changer, en tout cas, la, la, la, la durée des, des échéances qui va changer, puisque... Si on croit moins vite, on va continuer à payer au moins jusqu'à atteindre un certain multiple qui a été défini. Mais il n'y a pas de garantie, si ce n'est euh, cette ponction sur le chiffre d'affaires qui vient, euh, qui vient en, en premier. Pas de garantie euh, non plus chez nous, euh, euh, ni, ni garantie personnelle, ni garantie sur les actifs. Tout à fait. Y a-t-il des modèles tech Donc Benjamin demande, y a-t-il des modèles tech adaptés à des boîtes en phase innovation En pire, des boîtes avec un investissement industriel à venir euh, donc c je, je crois comprendre que la question ce serait qu'il ne serait pas encore de chiffre d'affaires est ce que je comprends aussi de la question moi, les, qui, qui serait pré revenu ouais. alors là, de... ouais. quand toi tu as répondu donc, vous avez des modèles pour financer des boîtes qui ne génèrent pas encore de revenus je vous... oui mais alors euh, vraiment euh, quand on est sur euh, le financement de la phase de commercialisation okay. donc nous on ne va pas intervenir sur des phases de R&D trop amont, on est vraiment sur la fin on a le prototype, on a la pré série, on va lancer euh, les, les ventes voilà, on va, on va aller chercher du, euh, du financement pour développer le chiffre d'affaires. Donc, pas vraiment. <rire> Je ne connais pas trop d'acteurs qui interviennent, en tout cas en RDF, sur ce modèle-là. Mm -hmm. Je te laisse peut-être répondre. J'ai un tout petit souci de batterie. Pas euh, de <rire> problème. Euh, une question de, de Hugo. Euh, simple curiosité pour Silver. Que se passe-t-il en cas de défaut de paiement est déjà arrivé euh, Ce qui se passe en cas de défaut de paiement, bah, c'est des procédures assez classiques hein, qu'on voit auprès de, auprès de tout financeur. Bon, C'est-à-dire qu'on a des procédures euh, amiables. Euh, et ensuite, on a des procédures de recouvrement euh, euh, assez classiques. Euh, Est-ce déjà arrivé euh, Oui, c'est déjà arrivé. Le modèle de financement, à partir du moment où tu fais, euh, tu fais du volume, euh, enfin, le, le, le, le risque fait aussi partie de notre métier. Et, euh, et, donc, euh, et donc, oui, c'est déjà arrivé. Euh, C'est aussi arrivé du côté de, de We Do Good, hein, euh, évidemment, notamment sur les entreprises en amorçage, on a à peu près euh, 10% des entreprises, ce qui n'est pas si mal euh, <rire> par rapport à entreprises en amorçage, mais euh, 10% des entreprises qui, euh, qui arrivent en, en défaut. Euh, donc, en général, euh, soit elles s'arrêtent complètement, euh, soit il euh, y a des procédures de conciliation. mais dans ce cas-là, ça, ça intègre de manière assez classique hein, tous, les, tous les financeurs, euh, euh, notamment bancaires, puisque... Euh, euh, alors, je n'ai pas cette statistique en tête, mais on a euh, la grande majorité des projets qu'on accompagne qui sont aussi financés euh, sur We Do good la, avec de la dette bancaire ou du capital. D'ailleurs, on a même des, des banques avec qui on, on fonctionne de, de manière quasi automatique pour faire du, du complémentaire. Euh, Anne demandait, c'est plus cher, c'est-à-dire <rire> Eh bien, euh, ça dépend. <rire> Je dirais que ça dépend. En tout cas, pour, même pour We Do Good, au sein de We Do Good, ça dépend. C'est-à-dire que nous, on va, on va fonctionner avec des... C'est le cas de la plupart des acteurs de RBF, des commissions qui, sur les flux. Donc, ça va être soit des commissions à l'entrée, sur le montant qui est financé, soit des commissions sur les royalties qui sont payées, euh, soit, euh, soit les deux. Euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est le coût de la solution en tant que tel. Mais ensuite... Euh, pour, si on voulait calculer vraiment le coût, euh, on ne pourrait effectivement le faire qu'à l'issue du financement, c'est-à-dire quand on a payé toutes ces échéances et que le, le contrat, l'engagement sur le chiffre d'affaires est terminé, c'est là qu'on va pouvoir recal recalculer en fait le, le, le coût du financement, le, le TRI, par rapport au rythme de paiement qu'on a respecté. Donc on peut faire une projection, euh, nous on a des projections, alors sur, sur le modèle collaboratif, ce sont un peu les entrepreneurs qui décident, non les conseils, mais c'est eux qui voient par rapport à les invest aux investisseurs. On a des entreprises qui font des fonds publics, c'est la partie... Euh, la partie visible sur We c'est le, le sommet de ce qu'on fait, en fait. Mais on a aussi une, une bonne partie de nos clients, quasiment la moitié, qui font des levées de fonds privées que We Do Good pour gérer des deals avec des investisseurs qui connaissent. Ils se mettent d'accord en fait, sur un multiple. Donc, ils vont dire, bah, par exemple, on vous donne 1,5 fois votre mise en 5 ans, ou bien on va viser 2 fois, 3 fois, 5 fois la mise en 5 ans parce que, en fait, c'est toujours une négociation qui va se faire sur le risque par rapport au rendement. Plus c'est risqué, plus il faut proposer un rendement important. Donc, pour prendre en compte le coût euh, du RBF en particulier, c'est à la fois le coût de la plateforme, mais qui finalement devient relativement marginal. Alors, dans le cas du financement participatif, hein, euh, par rapport au, à ce qu'on va verser aux investisseurs. Euh, pour, euh, pour Silver, euh, pour d'autres acteurs RBF, par contre, il y a une commission qui est claire, qui est nette, euh, qui est le seul coût, en fait, mais qu'il va quand même falloir recalculer en théorie sur la, la durée. Je crois que c'est 5% chez Silver. Chez Silver, on, on, alors on, est, on est effectivement un modèle économique qui, euh, qui repose sur une commission qui va être fixe, donc qui va être entre 2 et 12% donc c'est assez variable, donc ça va dépendre vraiment de, de, de, de l'entreprise qui va, qui va faire appel à nous, euh, et donc les, les entrepreneurs savent euh, exactement combien les financement leur coûte il n'y a, a aucun frais caché euh, et donc c'est assez, assez simple à comprendre. Mmh. Ce qu'il faut garder en tête sur la partie RBF en tout cas, c'est que euh, le coût, il dépend de la croissance de l'entreprise. Plus l'entreprise croit et plus elle croit vite plus ça lui coûte cher avec c'est sûr, elle paye plus vite ou elle paye plus on a aussi des logiques de multiples euh, en fourchette, chez We Do Good, on ne va pas forcément viser un seul multiple. On va dire qu'on va payer entre 1,5 fois et 2 fois, par exemple. Alors, on, on se laisse une marge de manœuvre. Bon, c'est la même chose. Hein, c'est simplement qu'on ouvre un peu les possibilités. Et ça va coûter cher. Ce que je dis à tous les entrepreneurs à qui discutent, c'est que si ça vous coûte cher, c'est que vous êtes content c'est que vous excédez vos projections et que du coup, euh, bah, c'est top, vous êtes content, vos investisseurs sont contents, vous avez eu le financement qu'il vous fallait, et peut-être qu'après vous choisirez d'avoir recours de nouveau à ce financement, peut-être de manière en visant un coût un peu, un peu inférieur, ou bien à d'autres financements qui seront plus opportun plus pour vous à ce moment-là. Exactement. Euh, en ce qui nous concerne, on a, on, a, on a plusieurs modèles. Hein. On a des modèles de, de, de repayment qui vont être revenue-based, c'est-à-dire que le, le modèle de remboursement va être basé sur le chiffre d'affaires futur. Et donc là, effectivement, on va avoir des maturités qui vont euh, être variables en fonction de la croissance de l'entreprise et du coup un coût in fine, qui, euh, euh, si on le rapporte à, à du TEG, qui peut être variable aussi. Et on a d'autres modèles euh, de financement qui sont euh, basés sur des plans de remboursement qui sont fixes et donc avec des coûts euh, qui sont euh, déterminés euh, à l'avance et qui ne sont euh, évidemment pas, pas variables. Euh, moi, il va me rester encore deux minutes euh, euh, de mon côté. Euh, je dois répondre peut-être à, à une question de Anne à laquelle on n'a pas répondu. Est-ce que vous êtes senior par rapport à la dette commerciale euh, En ce qui concerne Silver, nous, on est, aussi, euh, on est autant senior euh, qu'une dette bancaire classique. Euh, pour We Do Good, on va intervenir après la dette de bancaire. Donc, on ne va pas être, euh, pas être senior, justement. Euh, sur le, la manière dont on va rentrer ça dans le, dans le plan de financement, euh, dans le, pardon, dans le, dans le PNL, On ne rentre pas dans le PNL, justement, <rire> en tout cas, pas au début. Euh, nous, on va rentrer ça comme avance conditionnée. En fait, comme on est sur des durées qui sont relativement longues, euh, avec un remboursement qui est... Euh, euh, conditionné au fait qu'il va y avoir du chiffre d'affaires. Parfois, il n'y a pas de chiffre d'affaires au début, donc on n'a aucune certitude, même si on a des projections, sur le rythme de remboursement, le montant des remboursements. Et, et, donc, euh, et donc, on le met comme une avance conditionnée. Euh, ça, c'est ce qu'on a validé avec pas mal d'acteurs, qui va venir dans les autres fonds propres. Donc, c'est plutôt au bilan, un engagement au bilan, euh, une avance qui doit être remboursée que c'est du chiffre d'affaires. Et dès qu'on va se retrouver en situation de plus-value pour les investisseurs ou surcoût pour l'entreprise, euh, c'est-à-dire que dès que l'entreprise va commencer à payer plus que ce qu'elle avait reçu, euh, donc le, le petit surcoût sur le multiple, eh bien, on va se retrouver là dans le, dans le, dans le compte de résultat, donc avec une charges financières. Et qu'on n'est pas capable, en fait, de déterminer euh, au départ. Euh, donc, Nima, je crois que tu dois nous, tu dois nous quitter. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir participé avec nous à ce webinar d'avoir apporté ton, ton point de vue. Euh, vous pouvez aller voir bien évidemment le site de, de Silver et toutes leurs activités l'évolution des, des modes de, de financement proposés dont, sur lesquels je ne suis pas, je l'avoue complètement à jour <rire> pour trouver des solutions pour vos entreprises ou celles que vous accompagnez Merci à tous euh, je dois vous laisser à très bientôt Alors, Au revoir Nima. Euh, donc Claire, euh, Claire tu demandes si c'est va dans les fonds propres euh, dans les autres fonds propres normalement donc nous avons tout un kit expert comptable que nous, euh, que nous donnons, qui est accessible aussi sur notre centre de support sur we Do good, good. Euh, le financement participatif, en tout cas sur des longues durées comme ça on va, on va intégrer au bilan une rubrique qui s'appelle autres fonds propres, c'est tout ce qui va intégrer les titres participatifs et les avances conditionnées donc, si, Alors, ça, ça dépend de, du coup de si vous l'avez bien vu avec votre expert comptable. Mais avec un expert comptable, on va lui demander, ben, ça, c'est une avance conditionnée. Je ne vais la repayer que si je fais du chiffre d'affaires. Si je n'en fais pas, je ne repaye pas. Si j'en fais moins, je repaye moins. Euh, et donc, euh, ça va euh, créer une nouvelle rubrique au bilan. Donc, ça, c'est dans le recueil des normes comptables. Donc, on a mis les références sur notre, sur notre centre de support, support.widogood.co. Si vous tapez cette question-là, euh, vous pouvez voir comment ça s'intègre en euh, notre fonds propre. Euh, et je crois qu'il y avait une autre question que j'ai sautée d'Emilie. Sur quels critères conseillerez-vous à une entreprise de choisir le RBF plutôt que la dette bancaire ou l'ouverture du capital ?» euh, Alors, de manière générale, ce serait, plutôt une, euh, ce serait plutôt un conseil de compléter. On fait très rarement plus, du « plutôt <rire> »,« plutôt ça que ça ». On va essayer d'équilibrer. La dette, euh, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, en tout cas, c'est assez peu coûteux. Ça permet d'avoir un, un coût du financement, si on raisonne sur la partie vraiment coût du financement et, et donc rentabilité de l'entreprise, qui va être très intéressant. C'est bien d'avoir un peu de dette bancaire. C'est bien d'avoir des partenaires bancaires qui nous suivent aussi. Le capital, c'est bien aussi. Il faut avoir du capital pour avoir des ressources long terme, des fonds qui sont immobilisés pendant la durée de vie d'entreprise, jusqu'à une sortie éventuelle, qui vont permettre d'encaisser de, ben, les, les pertes hein, sur, les, sur les premières années, ce qui est le cas en général sur les startups. Euh, et qui vont permettre aussi d'avoir euh, euh, un effet de levier, puisqu'il faut avoir quand même des fonds propres, des capitaux propres en l'occurrence, on va distinguer les capitaux propres des autres fonds propres, hein, euh, pour euh, justement faire effet de levier sur de la dette. Et donc, je dirais que euh, le, le RBF vient, vient être une variable d'ajustement très intéressante, donc ce n'est pas une variable d'ajustement accessoire, je pense qu'il faut le considérer dans son plan de financement, à même titre en fait, que la dette ou l'ouverture du capital, il faut, il faut équilibrer son plan de financement, euh, de manière à soit limiter le niveau de dilution. Exemple, avec Envi on, on accompagne une entreprise où on a des investisseurs qui sont déjà au capital, donc des business angels, qui viennent remettre en royalties, par exemple sur un bridge, donc sur euh, une inter de fonds, parce qu'on ne veut pas toucher au capital entre ces deux levées de fonds. Et ça va simplifier les choses. Euh, pour autant, ça ne veut pas dire que ça aurait été idiot de mettre du capital. C'est simplement dans le contexte que c'est plus intéressant. Euh, de la même manière, on travaille avec, des, avec euh, des banques. Par exemple, on est sur des projets à impact, notamment avec la NEF, où on a des projets qui vont valider d'abord chez WeDoGood un certain niveau de financement, que la NEF va comptabiliser comme euh, des fonds propres. Alors, on n'est pas en comptabilité, là, on est plutôt dans la vision financière et, et non comptable, hein, comme des fonds propres, et donc va faire effet de levier pour ajouter du prêt dessus. Donc, voilà, une réponse, euh, c'est pas plutôt, c'est il faut tout considérer, bien équilibrer les choses, et c'est bien d'avoir une partie de RBF, parce que ça permet de fluidifier, et de se donner vraiment cette respiration pour l'entrepreneur, voilà Que ma charge financière, je puisse aussi, si je dis par rapport à de la dette, ben, au moins l'équilibrer si jamais j'ai des... Euh, si jamais. <rire> quand j'aurai en tout cas des variations sur mon, sur mon chiffre d'affaires parce que ça ne peut qu'arriver. À quelles conditions une entreprise peut-elle mobiliser du RBF Dans quel cas c'est avantageux pour elle Donc, euh, en complément à la question d'Émilie. Euh, eh bien... Euh, euh, les, les conditions euh, donc pour, euh, pour la plupart des acteurs de RBF euh, donc notamment Silver c'est bien sûr d'avoir déjà du chiffre d'affaires sans chiffre d'affaires, sans historique en fait, donc sans données qui vont venir alimenter euh, l'algorithme qui va accorder le, le financement, eh bien, euh, il financement il n'est pas possible d'avoir du financement donc avoir au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires chez eux et chez euh, l'ensemble des autres acteurs de, de RBF aussi enfin, quasiment aussi parce qu'on est surtout sur des entreprises où on va aller financer de la croissance sur des modèles qui ont déjà leur preuve, ont déjà générer un certain volume de, de vente et qui savent montrer qu'un certain niveau d'investissement en communication, en recrutement commercial, par exemple, vont permettre d'amener un certain niveau de revenus en plus. Euh, sur We Do Good, euh, c'est le cas sur un certain modèle qu'on a pour les entreprises en croissance, mais on a aussi le modèle amorçage où là, les conditions euh, vont plutôt être de regarder évidemment le modèle économique projeté de l'entreprise. Et là, on va regarder euh, quel est le niveau de marge, quel est le niveau de rentabilité Comment est construit le plan de financement et quel est l'engagement du coup sur ce, sur ce plan de, trésor, de de financement de trésorerie annuel? Est comment est-ce que ça va venir impacter l'entreprise? Et donc ça, c'est du cas par cas, euh, et il y a des secteurs d'activité où c'est forcément plus difficile d'intervenir que d'autres. Typiquement, pour nous, en tout cas sur le type d'amorçage, sur des sur des plateformes, sur des entreprises qui vont faire de, du négoce, qui vont se positionner sur des achats de des achats de matériaux, de matières premières et, ou de biens de, de produits finis et les revendre. Les marges peuvent fluctuer énormément. Et si les marges fluctuent et qu'on a un engagement sur le, sur le chiffre d'affaires global à payer, ça peut être compliqué, ça peut être dangereux pour l'entreprise. Donc, on va faire particulièrement attention à ça. Sinon, pour tous les autres secteurs d'activité, ça va être possible. C'est simplement qu'on va limiter les niveaux de montant, le, le, le montant qu'il va être possible de mobiliser en fonction des contraintes de l'entreprise. Donc, presque toutes les entreprises peuvent y avoir accès. Simplement, pour certaines, il va falloir respecter un certain niveau de chiffre d'affaires, et puis il y a toujours quand même la trésorerie à surveiller, bien sûr, hein, comment ça, ça impacte par rapport aux échéances, et puis, euh, et puis la, la, la capacité ensuite à se développer euh, sereinement avec un mode de financement qui va venir capter directement une partie du chiffre d'affaires. Donc, nous, euh, nous avons fait le tour des questions à ce stade. S'il n'y en a pas d'autres, euh, bah il me reste simplement à vous remercier de votre, euh, de votre participation. Euh, N'hésitez pas, je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train, en train d'écrire. Euh, vous pouvez bien sûr vous renseigner sur le... Sur le sur, alors, je n'ai pas fait un panorama de tous les acteurs parce qu'il y a beaucoup d'acteurs aussi qui sont dans, la, dans le financement sous forme de prêts, les prêts instantanés, vous avez par exemple October qui fait du prêt part, semi-participatif en, en quasi instantané aussi, hein, euh, ce sont des possibilités. Euh, voilà, N'hésitez pas à aller voir, vous pouvez trouver pas mal de ressources donc, euh, sur les sites des acteurs que j'ai cités. La présentation vous sera aussi envoyée si vous le souhaitez. Et puis, euh, donc pour répondre aux dernières questions, euh, euh, pour mobiliser le RBF, le chiffre d'affaires ne suffit pas, il faut aussi de la marge. Oui, effectivement, on bah, va quand même aussi regarder le niveau de marge parce que, mettons qu'une entreprise fasse euh, 10% de marge, alors ce n'est pas, pas génial de faire 10% de marge, mais parfois sur certaines activités, c'est le cas, quand on est notamment sur des activités de négoce. Et bien, si on se retrouve avec un financement à lever un, un montant important en RBF contre un pourcentage important de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'à chaque fois, mettons 10% du chiffre d'affaires, et eh bien, ça voudrait dire que toute la marge, alors pas euh, économiquement, hein, mais euh, financièrement, il euh, Faut bien distinguer ces deux notions. Euh, économiquement, l'entreprise elle tourne, elle a son financement, elle paye son financement d'un côté. Mais financièrement, en termes de trésorerie, ça va être compliqué. Si toute la marge passe, passe en, en remboursement, euh, on, va, on peut avoir un compte de résultat positif, mais, euh, <rire> mais se retrouver avec, euh, avec pas d'argent pour faire fonctionner aucune trésorerie pour, pour faire fonctionner l'entreprise. Fait. Donc, ça va être très important de regarder ça aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi, We oui, Good, on est très, euh, très preneur de, de contacts si vous avez des questions. La présentation sera accessible, elle est d'ailleurs enregistrée. Et puis, euh, vous pouvez aussi aller sur, euh, sur nos sites pour, euh, pour avoir plus d'informations en détail. Donc, merci à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Merci pour vos remerciements aussi que je vois dans le chat. Bonne journée à tout le monde.